C'est le temps de l'école. Ça. ça se passait à l'école. Et on était deux par bande, deux par deux. C'était deux bandes de place. Et justement, les mains, la Roussel, ils, ils, ils étaient à côté du Gérard Chabrol. Ils étaient côte à côte. Hein. Et, et, et, donc, il a ouvert son cahier. Il a dit, oh, regarde, oh, oh, oh, oh, tu, tu vois. Regarde oh, comme le curé, il fait bien. Il bénit bien, tu vois. Il, fait, il bénit comme ça. Il, il a pris sa, sa plume, son porte-plume. Il a ouvert le cahier. Et le porte-plume. Il jetait dans la. De... De... Et là, il tournait les plages. Je crois que qu'il a bien béni. tu vois qu'il a béni comme il faut. Il a tout. Ce coup n'a pas manqué. Alors, c'est triste. Elle arrive au moment après. Elle dit Faites-moi vos cahiers. Elle parlait de son cahier. C'était plein, plein de, de tâches. Alors <rire> lui, vous votre cahier, hein ce soir, vous portez le bonnet, là, vous portez le gros bonnet, là, et y, y, y, y. Non, mais c'est pas moi, mais il faisait, non, c'est pas moi, je vois bien que c'est pas moi, c'est le genre qui était à côté de moi. Je veux rien savoir, je lui dis, je lui dis, je lui le je lui le je le et le cahier est pendu derrière le dos. <rire> et le soir, les électrices, le, le, prennent le bonnet là, ils lui mettent le bonnet là. Et, et il part avec le, le cahier derrière le dos, pendu derrière le dos. Et il va... C'était ça, nous tous dans le suivi là-bas. On qu'ils qu'il s'est avancé à ce cahier. Quand il arrive à la rivière, euh, il a, a dit décroche-moi le cahier. Le, <rire> il a placé le cahier dans la rivière. Et le bonnet là, et je vais te faire un chercher ce chasse, je de chasse, je On le faire plus. On de chasse, fait des, des bêtises. Des, on n'avait pas de les boules de neige. un petit de qui un de qui habitait là juste à côté. chasse, je va à pour chasse, on chasse, <rire> Il ne peut pas être très beau de neige, le Guy, euh, il, il, il vit encore, le Guy Roussel Lui, le premier, paf bah, Il a peigné un peu sa tête hein. enfin, L'autre, la il a gueulé hein. Je sais ce qui est quelque chose Femme des oui, il me as c'est le salaud On faisait des bêtises. Hein. C'était des bêtises quand tu étais jeune. Hein. Et ouais, un par l'autre, à peu près. Et des fois, c'était un par l'autre. Hein. Si on serait seul, on ne l'aurait pas fait. Yes. <rire> C'était plusieurs. Quand on a échangé les chevaux, on a échangé de, de machin. Surtout plus au moins, on a descendu en bas où on a échangé des tables. Des écuries. On en prenait deux, deux ici, on les montait de, de, de, chez l'autre. Hein. Ils les attachaient là ce... Là il avait changé de couleur. J'en avais un blanc non et un en rouge là, temps... <coughs> Rouge, il n'y est plus. Alors ben, ben, ils pas. Après ils passaient tous le villages pour chercher des chevaux. Les vieux avant, avant nous. Ils changaient l'heure. Il y avait une orange a commencé la ronde. Il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre. Tu pouvais changer l'heure comme tu voulais. ils cherchaient l'heure. Si pour que les autres puissent jouer aux cartes. <rire> ils ont passé la nuit à jouer aux cartes. Puis <rire> après, le jour arrivait. Le jour arrivait, mais pour bon, les femmes arrivées, ils s'engueulaient enfin, dans le bistrot. Vous êtes malade, ils faisaient. Vous ne voyez pas comment vous êtes malade On hein n'avez pas vu que les, les coqs ont gueulé, ont chanté. <rire> Il commence à être lourd. Ah, c'était plus gueuler. <rire> on a eu un bonus de citrus. 4 ou 5. Hein. Un instituteur pendant la guerre qui était comme fils ici. On ne le savait pas, c'était un résistant. Il, était, et, euh, il faisait le maître d'école ici. Il était comme un de, de la résistance. Mais hein. on ne le, le savait pas. hein. On ne savait pas, c'est plus tard qu'on le suit. Il est passé dans le village, là, il, il est venu à la mairie. Et comme j'étais le maire à ce moment-là, le maire, il m'a dit Tu ne me reconnais pas Le poussière avait dit Non, je ne reconnais pas du tout. Mais, euh, pourtant, je t'ai fait les Et c'est là que le il m'a expliqué. Il m'a dit Mais j'étais dans la résistance, mais que la, la guerre était finie, j'ai été versé dans, dans la gendarmerie. Il a fini son temps dans la gendarmerie. Moi, je trouve que c'est pas du bon, mieux. Trop pollué, là. En train de défaire. Toute la nature, là, elle a disparu. Hein Moi, je mange le roi quand ça a Les oiseaux, ils te disent, on a mouru, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est Il y a trop. Mais avant, c'était des vols. Des vols de, de pension qu'il y avait. Qu avait. C'était des crammes, quand ils passaient devant le soleil, ça faisait rendre moi. Non, on dit rendu hein. c'était c'était des milliers... Il n'y a plus rien. Des choses de... Des de, de, de, de, de au gorge, tout ça, il n'y a plus. Ça a disparu ça. Le ratelier, le petit pezzo petit là, on n'en voit plus non plus. La neige, n'y n'en tombe plus. C'est pas la neige qui a tombé. C'est pas la neige. Nous, il y avait quand même 30 ou 40 cm de neige hein. Oh, Neves, je te puse tout ça. Il n'y a plus rien.